Bonjour à toi, cher spectateur, Conte du hasard et autres fantaisies de Ryusuke Amaguchi, c'est un film qui m'intéressait beaucoup par la simple présence de Ryusuke Amaguchi. Amaguchi, c'est un des cinéastes qui, à l'heure actuelle, est clairement le plus intéressant, je trouve, au sein de la production japonaise. C'est vraiment un metteur en scène qui, avec Kiyoshi Kurosawa, a une manière unique, très sincère et très belle de concevoir le septième art. Et je dois avouer que le fait dernièrement de les avoir vus en plus se rassembler pour porter une œuvre ensemble et aujourd'hui de voir Amagushi revenir avec une œuvre beaucoup plus simple et beaucoup plus douce, c'est toujours quelque chose qui m'enthousiaste énormément. Et ce long métrage, je l'attendais beaucoup, rien que pour ça. Le résumé, pour faire simple, la vie est souvent étrange, faite de rencontres, de hasards et surtout de maladresse. Trois petites histoires, comptées chacune par le point de vue d'une femme, vont nous prouver cela. Bon alors, clairement... C'est bon de le préciser, c'est beaucoup plus mineur que « Drive My Car ». C'est beaucoup plus sobre et ça cherche surtout à explorer des thématiques beaucoup plus centrées sur la sensibilité et la poésie de l'image cinématographique que réellement l'ampleur dramatique et narrative d'un immense récit qui va prendre son temps. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans « Contes du hasard et autres fantaisies ». C'est cette sobriété, cette impression que il a envie justement de nous raconter des petites histoires simples et de composer avec des personnages sur lesquels il va pouvoir baser une immersion et une construction de récit qui va rapidement nous embarquer. Et c'est clairement ce qui se passe. Ce qui fonctionne, c'est que ces trois petites histoires sont très équilibrées, sont très justes et fonctionnent surtout sur une base cinématographique très rapide et très efficace sur le spectateur qui est de créer de la surprise. Et la surprise est quelque chose que le spectateur aime beaucoup parce que si on est surpris en tant que spectateur, on se prend de passion pour un récit, on se laisse embarquer par celui-ci. Et clairement, c'est cette idée de surprise que j'aime beaucoup au sein de Contes du Hasard et autres fantaisies. Parce que là-dedans, il y a une forme d'émerveillement, une forme de, de pureté et de logique cinématographique qui fait qu'en tant que spectateur, on a tout de suite, dès les premières minutes, envie de voir jusqu'où ce récit va nous emmener. Par le biais de ces petites histoires, il reconvoque beaucoup son travail sur 6 J'ai beaucoup aimé ça. Il reconvoque aussi beaucoup sa mise en scène de Asako 1 et 2. Et même si on ne pourra pas forcément dire que c'est un des meilleurs films de Ryusuke Hamaguchi, c'est clairement un de ses films les plus synthétiques au sein de sa petite et encore toute jeune filmographie. Ce qu'il y a de génial avec le cinéma, c'est qu'il aime prendre des formes multiples, souvent à l'image d'un auteur, d'une logique du monde, d'une manière de concevoir et d'accepter à quel point nous sommes étranges, bizarres, parfois même un poil saugrenu, mais que surtout nous partageons un peu les mêmes défauts. Ryusuke Hamaguchi nous offre ici un moment de cinéma merveilleux, une œuvre beaucoup plus douce et simple que ses deux derniers métrages, mais pour autant, une œuvre qui parvient une nouvelle fois, avec un talent et une justesse d'esprit indéniable et évidente, à construire un moment de cinéma où nous nous sentons emportés dans un élan humain et sensible rare, qui nous émeut assez facilement. En termes d'écriture, donc on est sur une écriture en trois actes, donc avec trois petits contes qui ne sont jamais liés les uns aux autres, si ce n'est par quelques thématiques, et donc cette idée de hasard. Ces trois petites histoires sont très équilibrées. Parce que clairement, les films entre guillemets à sketch, parce que je ne sais pas vraiment si on peut appeler ce film un film à sketch, même s'il en a la forme, la particularité de ces films, c'est que potentiellement, l'auteur aux commandes peut un peu se perdre et donner lieu à des histoires qui sont plus ou moins équilibrées. Clairement, ici, l'équilibre, il est de, de prime abord indéniable. Dès les premières minutes, on a la sensation que le premier sketch, comme le deuxième et le troisième, ils ont... Une construction dramatique et cinématographique très simple qui consiste à placer une situation, à placer une confrontation et à faire de cette confrontation le centre névralgique et vraiment intense de tout ce qui va se dérouler autour. Et c'est très intéressant parce que du coup ça crée des structures qui, en termes de composition de personnages et en termes de narration, veulent vraiment aller tout de suite à l'essentiel. Si on devait résumer, en gros on a trois sketchs de 40 minutes, chacun a un 10 minutes d'intro et 10 minutes de conclusion, quoique même parfois c'est 10 minutes d'intro et 5 minutes de conclusion, et au milieu, 25 minutes, où ça va être une seule scène qui va réellement porter le film. Et cette petite manière de concevoir ces récits, qui peut sembler très simple, permet d'avoir une construction dramatique et narrative qui embarque tout de suite le spectateur et qui fait qu'il se sent tout de suite passionné par ce récit. Il, il a envie de voir avancer ses personnages, il a surtout envie de voir jusqu'où ils vont aller au sein de cette situation, parfois fortuite, parfois hasardeuse, parfois complètement loufoque, je dois bien avouer que celle du deuxième sketch est complètement barrée, mais fonctionne à merveille, et bien c'est ça en fait qui pour moi fait la richesse et la douceur de ce qui peut sembler être des récits très simples, voire trop simples, voire très classiques et bourrés de clichés, mais qui, entre les mains d'Amaguchi, développent quelque chose de très différent et de vraiment passionnant. Par la forme assez classique de ces trois petites histoires, l'auteur japonais parvient à développer un moment de cinéma qui n'a pas son pari pour développer et mettre en forme une douceur de composition et de création de l'humain dans une situation impromptue ou étrange parvenant à déboucher sur une poésie sensible et évocatrice. Ce qui peut sembler banal et fortuit, devient entre les mains de Hamaguchi un bon moyen de chercher à explorer avec le plus de justesse et de créativité possible une forme de sensibilité et d'émotion que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Et s'il avait besoin encore une fois de prouver qu'il est un auteur comprenant la psychologie d'un personnage, ce scénario en est l'en démonstration ultime. En termes de mise en scène, Ryusuke Maguchi est un auteur qui démontre encore une fois qu'il aime beaucoup laisser de place à l'émotion. Et cette émotion, elle ne peut pas uniquement débarquer en la convoquant par le biais de musique, par le biais d'effets de caméra, ou par le biais d'un décor qui soit absolument parfait. Non. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'Amaguchi, il a envie de faire en sorte que ça soit par le biais de ses acteurs, par le biais de la manière avec laquelle la situation va arriver, et surtout par le biais d'une certaine forme de réalisme qui se pose rapidement, que l'émotion doit arriver. Et elle arrive toute seule. Il n'a pas besoin de forcer. C'est pour moi la grande ingéniosité, la cr grande créativité et la grande simplicité d'un cinéaste qui parvient à nous emporter avec une immense justesse dans ses récits même quand ceux-ci sont beaucoup plus mineurs que ce qu'il a l'habitude de nous proposer. Parce que clairement on pourrait se dire que Conte du hasard et autres fantasy n'est qu'un énième petit bout de film à sketch qui va nous raconter des petites histoires plus ou moins entraînantes autour d'êtres humains qui vont être mêlés dans des situations plus ou moins loufoques ou plus ou moins déjantées. Mais la, la justesse d'esprit avec laquelle Amagushi choisit de construire son film pour ne pas baser son long-métrage sur de la grande éloquence, ben c'est ça qui, pour moi, fait que le long-métrage est fort. Fait que ces trois petites histoires sont extrêmement attachantes et très très bien foutues en termes de mise en scène. Parce que du coup, on sent qu'il veut laisser de la place à ses acteurs. Et en laissant vivre ses acteurs, il permet à ces situations d'avoir une spontanéité et une vivacité d'esprit qui vraiment nous emporte totalement. Donc oui, encore une fois, c'est beaucoup plus sobre que ce qu'il a eu l'habitude de faire dernièrement, en termes de pur cinéma. Mais derrière, il y a toujours cette même richesse, cette même créativité, cette même ingéniosité qui fait la forme et la force d'un auteur qui vraiment est capable de nous surprendre avec quelque chose de très simple. Sans jamais chercher à en faire trop, laissant pour seul mot d'ordre à sa créativité, sobriété et légèreté, il est évident qu'Amaguchi ne se contente pas simplement de donner lieu à une œuvre qu'il sait comment porter avec justesse et finesse, mais surtout, qu'il s'est embarqué dans une direction surprenante et émouvante. L'émotion ne devient plus simplement un outil de création cinématographique, mais un bon moyen de cerner un personnage, de lui donner une portée émouvante et touchante, qui sait captiver et emporter le spectateur, et c'est par le biais de cela que son long métrage devient plus qu'une simple œuvre sur des humains face au hasard, mais surtout des humains face à la logique d'une vie, reprenant son droit de choisir le destin de chacun. En termes de casting, je ne saurais même pas vous ressortir une prestation plus qu'une autre. Tous les acteurs sont bons, que ce soit Kotone Furukawa, que ce soit Ayumu Nakajima, que ce soit Yonri, que ce soit Koyoki euh, Shibukaya, que ce soit Katsuki Mori, que ce soit Shumakai, que ce soit Fusako Urabe, que ce soit Aoba Kawai. Tous les acteurs et actrices qui portent ce film sont parfaits. Ils sont géniaux et encore une fois, ça démontre surtout que Amaguchi est un immense directeur d'acteurs, qu'il sait exactement comment les pousser dans leur retranchement et comment faire en sorte qu'ils puissent porter leurs personnages avec le plus de justesse et surtout le plus de créativité possible parce qu'à des scènes, réellement, ça a dû être un calvaire à jouer et pourtant, il y a une spontanéité qui ressort de leur prestation que je trouve absolument géniale. Aucun acteur ne parvient à dépasser un autre. Par le biais de ces trois petits récits, Hamaguchi laisse de la place à chacun pour remporter avec brio des performances d'acteurs et d'actrices dont il semble avoir le secret de la réussite de jeu. Au bout du compte, Conte du hasard et autres fantaisies est un beau film. Un film beaucoup plus sobre que ce que Hamaguchi a eu l'habitude de nous proposer dernièrement. Mais pour autant, encore une fois, dans cette simplicité, il y a de la richesse. Il y a de la richesse cinématographique, il y a de la richesse créative, il y a de la richesse dramatique, il y a de la richesse émotionnelle, poétique. Il y a, il y a, il y a tout ce qui fait la forme et la force de ce metteur en scène que j'aime de plus en plus, que j'apprécie énormément et dont je trouve le travail à chaque fois grandissant de richesse cinématographique et surtout de richesse humaine. Parce que c'est un cinéaste qui parvient à parler de l'être humain avec une telle intimité et une telle force que ces films en sont complètement nourris et que nous, spectateurs, du coup, on s'immerge encore plus dans ces petites histoires. Donc, Conte du hasard et autres fantaisies de Ryusuke Hamaguchi, vraiment, c'est un beau moment de cinéma que je vous conseille de voir en salle. Bah, vraiment, c'est un enchantement de découvrir ce film dans les salles. C'est un pur bonheur. A plus